Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Salut, Barney. Que me vaut le plaisir, mec. Barney, comment va la vie Mieux, maintenant que les pacificateurs ont enfin arrêté de nous emmerder. Je vais ouvrir mon propre business. Je m'y connais un peu en termes de design d'armes. Je vais me lancer dans la fabrication et la vente. Sympa. Et comment s'en sort Sophie Oh, oui, il y a du nouveau <rire> C'est elle qui commande à présent. <rire> J'en doute pas. Après tout ce qui s'est passé, les gens ont enfin réalisé qu'il nous fallait une vraie meneuse. Au final, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux pour elle, et pour tous les habitants du vieux vildor Je cherche la médecin Véronique à Ryan. Y a pas que toi, mec. Qu'est-ce que tu veux dire La brave médecin a des problèmes. Du genre... Euh, assez étrange. Il y a un groupe de renégats qui a débarqué au vieux ville d'or. Au début, on s'est préparé pour une nouvelle bataille. Mais ils n'ont pas attaqué le bazar. Ils demandaient juste à voir la médecin Ryan. Bien entendu, on ne leur a pas dit où elle se trouvait. Et où est Véronica À moi, tu peux me le dire. Dans une planque. Vincenzo et quelques-uns de nos hommes veillent sur sa protection. Mais moins on est à savoir où, plus elle sera en sécurité. Où elle est, cette planque Si les renégats en veulent à Véronica, quelques-uns de nos hommes risquent de ne pas suffire. Tu peux pas t'empêcher de foncer au combat, pas vrai L'immeuble est au nord de Quarry End, sur courtesan Road Street. Mais c'est pas moi qui te l'ai dit. Et toi Pourquoi t'es là, et pas avec Vincenzo et les autres C'est ce que je voulais, mais Sophie m'en a dissuadé. Elle voulait pas qu'il soit obligé de me supporter. Me supporter, putain de merde Ah bah oui, je comprends. Ok Merci pour les infos, je vais aller leur donner un coup de main. Et après, on dit que c'est toujours moi qui cherche à me battre. Enfin, bonne chance, mec. J'ai entendu le message de grands traceurs de Turm sur la Radio Populaire Libre. Je ne savais pas qu'il y en avait encore. Ils t'ont tabassé Ah, mais le pire, c'est qu'ils Oh! <laughs> Puis je... je vais te faire conner C'est plus qu'une question de temps Et Ça, c'est difficile. Il faut bien l'admettre. Je dois sortir un tisonnier chauffé en rouge, ça devrait accélérer les choses. Bien, merci. Où est Véronica Elle a réussi à s'échapper. Je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle est maintenant Non. Mais euh, on pourrait essayer de la contacter. Véronica Véronica Tu vas bien Véronica ah, Merde. Il y a un truc qui cloche. Oui Maintenant, oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Docteur Ryan, c'est moi Aiden. Je sais que les Renégats sont à vos trousses. Vite, Aiden. Des Renégats risquent de débarquer d'un moment à l'autre. Frank m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE. Je dois accéder à la base de données du GRE à l'observatoire. J'ai une clé du GRE. Une clé d'accès du GRE C'est ce qu'on m'a dit. Pensez-vous pouvoir... Faut qu'on se voie. Je serai dans un petit bâtiment près du barrage, non loin de l'Observatoire. D'accord, je... Euh, allô Fais attention, Aiden. Cet endroit est bourré de produits chimiques. Pas de problème. Merci de m'avoir prévenu, Vincenzo. Merci à toi. J'ai de la chance que tu sois arrivé. Adieu, Aiden. Adieu. Cette toi. J'avais le sentiment qu'on finirait par se croiser tôt ou tard. C'est bien toi qui as soigné Barney. Il s'est mis à gémir comme un bébé dès qu'il a vu l'aiguille. Et ces renégats, pourquoi ils te cherchent Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GRE. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden Pourquoi es-tu prêt à risquer autant Je cherche ma sœur. Ta sœur faisait partie du GRE Non, elle était leur prisonnière. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vue. Une prisonnière Tu veux dire un de leurs cobayes Je ne sais pas ce que je vais trouver. Elle elle est la seule famille qui me reste. La seule réponse à ce que Waltz nous a fait. Waltz? Il nous y retenait. Il prenait plaisir à expérimenter sur des enfants. Est-ce que vous étiez au courant je n'occupais qu'un poste intermédiaire. Je suis désolée. T'as besoin de savoir autre chose Où on peut y aller Pourquoi tu m'aides Toi aussi, tu cherches quelque chose dans la base de données Aiden, ces chambres fortes contiennent les plus grands secrets de mon organisation. Je suis presque morte, car j'en faisais partie. Je dois découvrir ce qu'ils cachait. Et si t'aimes pas ce que tu vas découvrir Qui ne tente rien à rien. Comment une médecin du GRE a-t-elle fini dans le bazar En ne disant à personne que j'avais travaillé pour le GRE. Après la révolution, le GRE a été accusé du désastre. Ses employés furent regroupés, puis exécutés. Les gens utilisaient la vengeance pour soulager leur peine, même si ça ne marchait pas. Il est arrivé ce qui devait arriver. Désormais, je suis quelqu'un d'autre. Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire Écoute, il y a un tunnel de sécurité qui mène au complexe. Il a été verrouillé il y a plusieurs années. Donne-moi la clé. Tu es sûr que la clé fonctionne Elle fonctionnait avant. Le problème vient peut-être du manque d'électricité du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux, mon avis. Bien, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Yes. <clears throat> les dômes Ouais, mais le coin est inondé de produits chimiques. Le GRE avait une solution à ça. Quand ils ont créé le THV GenMod, ils ont dû protéger leurs employés contre l'exposition. Le THV quoi Les produits chimiques. Ils étaient chargés en agents bloqueur, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore deux doses. J'avais l'impression qu'elles seraient utiles un jour ou l'autre. Oh, elles doivent valoir une fortune. Elles sont très rares. Pour l'instant, il ne nous en faut qu'une seule. Pour toi. Attends, tu viens pas Non, je te rejoindrai. Mais je veux d'abord que tu rétablisses le courant dans le bâtiment. En fait, je souffre de crises d'angoisse quand je suis dans des espaces étroits ou dans le noir. <rire> tu dois croire que je suis une lâche. Au contraire, je crois qu'il faut avoir du cran pour venir ici. Alors, c'est parti. Quand tu y seras, tu dois d'abord rétablir le courant. Je pourrais alors te rejoindre. Donne-moi ton bras. N'oublie pas que la dose te protège contre les produits chimiques pour une durée limitée. Je peux pas prendre l'autre aussi Non, pas en même temps. Ce serait beaucoup trop. Atteins le plus petit dôme aussi vite que possible. Et de là, rends-toi au plus grand. Tu devrais voir une porte qui mène à l'intérieur. Tu y seras en sécurité. Dirige-toi ensuite vers le bloc B, où tu devrais trouver le principal disjoncteur de l'immeuble. Dès que tu auras rétabli le courant, la porte de sécurité sera déverrouillée, et je pourrai te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré. Allez, vas-y. L'agent bloqueur fonctionne. Oh. L'agent bloqueur fonctionne. La L'agent ne va pas te protéger éternellement. <coughs> Jean bloqueur fonctionne. Principale dans le bloc B. Protocole d'urgence lancé. Véronica, j'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. Rends-toi au deuxième dôme. Trouve une porte, une trappe, ou ce qui pourra se mener en bas. D'accord. Véronica, j'ai trouvé l'entrée. Pour l'instant, tout va bien. Au fait, comment tu connais cet endroit aussi bien Je n'y suis venue qu'une seule fois. Il y a longtemps. Mais j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est pratique. Ouais. C'est parfois une malédiction. Vraiment. Véronica il y a une horde d'infectés ici. Merde J'espérais que les lieux seraient vides. Eh ben non, je sais pas si je vais pouvoir passer. Utilise la torche UV de ta ceinture. Ça devrait suffire à les tenir éloignés. Ne t'arrête surtout pas. Oh, <laughs> Le j'ai réussi, le courant est rétabli. Génial, le tunnel de sécurité est ouvert. Je vais essayer de prendre l'ascenseur pour te rejoindre. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Mais je m'en suis débarrassé. C'était des êtres humains avant, ils méritent un peu de respect. Hayden Qu'est-ce qui se passe L'ascenseur Il s'est arrêté Je vois. Je crois que le fusible a sauté, je vais voir ça. Fais quelque chose Vite Je t'en prie T'inquiète pas, je vais m'en occuper. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Ne t'en fais pas, j'ai juste besoin d'un moment. de respirer, lentement. Ah ah Me, laisse pas Me laisse pas ici Ça sert à rien de crier, hormis à tirer des infectés. Calme-toi, je vais pas te laisser tomber. Ça va? Véronica, je te retrouve aux ascenseurs. Tu vois, je t'avais dit que tout allait bien se passer. toujours été claustro A ton avis. Ça fait plus de dix ans. Et qu'est-ce qui s'est passé Hayden Nom de Dieu On peut parler d'autre chose La base de données, où elle est Une seconde. Sous nos pieds. Il faut encore descendre Six étages plus bas. C'est assez... high-tech. Avant le GRE, ce complexe était tenu par l'armée. Ils y supervisaient les menaces potentielles, comme les bombardements. C'est pour ça qu'ils l'appelaient l'Observatoire. C'est alors que le virus a déferlé, et c'était fini. Et au final, il s'est passé quoi ici eh bien, le GRE a perdu le contrôle de la situation et tout s'est écroulé. Un véritable enfer. Que je sache, les scientifiques s'y sont barricadés entre eux. Mais très vite, les conditions sont devenues aussi mauvaises qu'en ville. Certains hommes ont alors décidé de s'échapper. Et ceux qui sont restés, sont ceux que tu as éliminés tout à l'heure. C'est donc l'armée qui dirigeait tout ça avant le GRE Oui. Oui. C'était un bunker de commandement à l'époque de la guerre froide. La guerre froide Une période du siècle dernier. À l'époque, les guerres se livraient à plus grande échelle. On gérait au jour le jour nos besoins quotidiens. Avoir assez d'eau, des lampes buvées et de quoi grignoter. Mais c'était un peu comme aujourd'hui. Le peuple vivait chaque jour dans la peur constante. Une sacrée histoire. On appelait ces endroits des témoins de l'histoire. Super, plus de lumière encore Attends, je vais trouver quelque chose S'il y avait l'électricité ici On pourrait alimenter tout l'étage ouvrir ses portes. Peut-être de l'autre côté. C'est le seul moyen d'accéder à la base de données. peut être ici Ok, il a plus qu'à brancher ce câble. Ça pourrait marcher. Véronica, tu tiens le coup Je veux juste atteindre cette base de données et me barrer de là. Tu progresses bien, continue de me parler. Pourquoi tu m'aides réellement Tu prends un sacré risque. Franck m'a dit que c'était important pour toi. Et c'est tout Tu ne dois pas savoir grand-chose à propos de Franck et des traceurs nocturnes. On lui doit tout. C'était une bonne idée de rediriger le circuit. Ouais, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Véronica, on y va Oui, finissons-en et après on se tire. Par ici. L'ordinateur principal est ici. Tu vas enfin savoir ce qui est arrivé à ta sœur. Elle est tout ce que j'ai. Et tes parents Je me souviens pas d'eux, juste d'elle. On former une bonne équipe. Sans elle, c'est comme si... Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas Eh ben... Je sais pas vraiment qui je suis. On est tous différents de ce qu'on était il y a 15 ans de ça. On s'est tous... égarés. C'est ici. C'est encore verrouillé. Et maintenant Le terminal est inactif. Le système de sécurité a isolé cette zone. Ah, à moi de jouer. J'ai peut-être une idée. Essaie de trouver la salle des officiers. Il y a un bureau de sécurité. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Tu devrais pouvoir utiliser ta clé du GRE pour ça. T'en connais un paquet sur ce bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne déverrouillage d'urgence sur l'écran. Je t'expliquerai tout quand on aura terminé. On a peut-être un autre problème. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. Est-ce que je peux t'aider Non, je pense pas. Reste tout t'es. Véronica Ryan, directrice des laboratoires d'études Un médecin du GRE intermédiaire, mon cul On dirait le bureau de Véronica. T'as pas été honnête avec moi, Véronica C'est qui ce garçon Peut-être son fils C'est drôle, on dirait qu'il y avait une autre Véronica Ryan Directrice des laboratoires d'études Je comptais te le dire Pourquoi tu m'aides Tu travailles avec Waltz Waltz Non, jamais Même à l'époque je m'y opposais Waltz avait sa propre équipe de chercheurs Mais t'étais au courant de ces expériences Comment ils ont utilisé des enfants Ma sœur et moi C'est pour ça que je suis là Je, Je ne peux pas l'oublier Tout ce qu'on a fait ici Comment on vous a laissé tomber Tous ces gamins qui souffraient sans aucun remède pour les soulager. Remède On avait 5 ans, bordel de merde Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. On y a vu une corrélation entre l'âge, le développement cérébral et la gravité de l'infection. C'est pour ça qu'ils faisaient des expériences sur vous. Le GRE, le monde, avait besoin de vous. Vous sembliez être notre seul espoir. Je suis désolé. Ça en valait la peine Avez-vous jamais approché d'un possible remède Nous y étions presque. Mais le virus a fini par atteindre le complexe. Alors, t'étais impliqué dans ces expériences Non. Les tests sur les enfants ont tous été effectués dans un laboratoire. Ici, on ne faisait que compiler les données et les recherches. J'étais là quand tout s'est passé. Les membres des équipes ont commencé à se transformer. Et la situation a vite dépassé toute forme de contrôle. Un à un, nous étions enfermés à l'intérieur. On se cachait, et on se faufilait entre ces couloirs obscurs et les conduits de ventilation. Mon fils était là avec moi. Paul. Il avait cinq ans à l'époque. Qu'est-ce qui lui est arrivé J'ai trouvé le conduit qui menait à l'entrée principale. J'ai dit à Paul de m'attendre. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit d'attendre que je m'assure que l'entrée était sûre. Il s'est accroché à moi. Il ne voulait pas me lâcher. À mon retour, il n'était plus là. Je ne m'étais absentée que 15 minutes. J'ai passé la semaine suivante à le chercher. Et le reste de ma vie à pleurer. J'aurais dû m'en douter. C'était qu'un gamin. Effrayé. Seul. Je suis désolé. T'essayais de le sortir de là. Comment t'aurais pu le savoir Enfin. On a tous nos histoires passées. Autant nous concentrer sur ce qui nous attend. Ok. Allons-y. ce que tu cherches. Toutes les données du GRE sont là, Aiden. Qu'est-ce qu'il y a Merde, je, je sais pas. Eh ben reset. C'est coincé Et puis merde J'y vais ah. J'en ai marre d'attendre C'est le moment d'obtenir des réponses. Ça va On a déclenché l'alarme. La procédure de décontamination, c'est pas bon ça Effectivement. Décontamination chimique, c'est mortel. Mais comment on l'empêche J'en sais rien. Véronica Véronica Véronica Je ne peux pas l'arrêter. Fais quelque chose je réfléchis. Réfléchis. Fais vite. Les bloqueurs. Il m'en reste un Il va falloir que tu t'en trouves un. Et où je vais trouver ça La salle de contrôle. Ils en ont peut-être gardé là-bas. Allez, trouve la ça salle est de contrôle. De Aiden Aiden, tu vas bien Ouais, j'ai utilisé l'agent jambe cœur Merci On est en sécurité maintenant C'est bon à savoir Prêt à brancher Tu plaisantes Vas-y Allez, croise les doigts Le moment de vérité Merde, il est cassé Oh non, tu te fous de moi C'est ça, c'est juste un vieux système Attends, donne-moi la clé Il y a une liste des patients et du personnel. Qui est-ce que tu veux voir en premier Cherche Mia. Est-ce que c'est ta sœur Oui. Rien. Impossible, elle était là, avec moi. Je cherche. Désolé, Aiden. Aucune patiente du nom de Mia. Putain! C'est impossible! Walt. Je regarde. Une entrée. Étude clinique. Substance 1354. Projet abandonné. Tous les patients ont été libérés du centre. Consulte tous les noms. Ah, patients libérés. Tous les patients Oui. Oh, fichier Rien sur l'endroit où ils ont fini Ou sur cette substance-là, 1354 Désolé, Aiden. Consulte mon nom, Hayden. Hayden, euh, il y a un dossier parmi les plus jeunes enfants. En l'an 2020. Hayden Caldwell, c'est ton nom de famille Ça l'est maintenant. Qu'est-ce que ça dit sur moi Données classifiées. Une seule entrée. Avertissement, le patient affiche une tolérance à la substance supérieure à la moyenne. La plupart des tests ont été effectués. Résultat exemplaire. été testé sur désinfectés Aux infrastructures du GRE à l'autre bout de la ville Sans succès Le projet était dirigé et supervisé depuis X13 Ils ont fini par le fermer Tout comme ils ont fermé X13 Donc il n'y a rien d'autre sur ce X13 Là-dedans J'en doute Mais j'en ai entendu parler X13 était un centre d'opération du GRE Et la substance Tu sais ce que c'est il y a eu tant de tests et d'études cliniques, Haydn. Laisse-moi accéder au dossier de la base de données. Il y a un problème. Tu veux dire quoi Une procédure semble s'être lancée. Une autre procédure Je vais aller voir ça. Un tas de données. Lancées puis arrêtées il y a 11 ans. Reprise il y a quelques jours à X10. Et il y a une carte. Il hmm. y a plusieurs emplacements de signaler, y compris l'observatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça J'en ai aucune idée, mais... Alors, un truc. intrus. un truc. Dés Désinfectés Ils doivent être quelque part dans le coin. Oh, oh, les renégats. Ils ont dû nous suivre. On n'a pas le temps. Vite, prends la clé. Va te cacher quelque part et ferme derrière toi. Je m'en charge. Heydon, on ignore combien ils sont. Je m'en charge. Tu vas bien Oui, mais j'ai des mauvaises nouvelles. On dirait que les positions du système du GRE sont des cibles. Des cibles de frappe de missiles. Des frappes de missiles De quoi tu parles Le protocole de sécurité. Il nous reste peu de temps. Écoute, ça c'est Rivrand et Garrison. C'est dans la boucle centrale. Il y a des gens qui y vivent. Tu dois prévenir Franck D'accord, d'accord, je m'en charge. Eh hey, Franck Franck, ton quartier apparaît sur une carte tactique Tu dois leur dire d'évacuer tout le monde Quoi Pas le temps de t'expliquer Fais sortir tout le monde de là Merde Ok, then, je m'en occupe bordel oh, de merde Ouf Attends ici Je vais essayer de me les faire par là-haut Ok Tu seras en sécurité ici <rire> Tu veux un autographe? Je vais t'être trippé! Je vais en faire! Véronica Je crois que c'est bon maintenant, mais on doit continuer. Véronica Véronica, réponds-moi J'ai dû sortir, Hayden Je suis désolée Je, Je me suis sentie coincée là-dedans D'accord, où est-ce que t'es Près des ascenseurs Je... Véronica, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un Oh non Non, non, non Véronica Elle était là Véronica, réponds-moi Accroche-toi, Véronica. J'arrive. On n'est Donne-moi! de la putain de clé! Donne-la-moi! Cours, je me charge de l'arrêter! Pourquoi tu veux cette clé, fumier? Qu'est-ce que t'as fait à Mia? Petit garçon. T'es trop perdu, Hayden! Qu'est-ce que t'as fait à ma soeur fait Non Je vais te tuer Tu aurais dû mourir Oh mon dieu, non! Walt, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai montré la vérité. C'est trop tard. C'est la clé, Lawan La vache, tu pèses l'oreille, On y est presque Accroche-toi Tiens bon oh, Te revoilà Merci Faut vraiment que tu arrêtes de faire ça Je me suis inquiété et ça m'arrive jamais d'habitude. T'approches pas de moi, Lawan. Wow. C'est pas comme si j'attendais des fleurs. Mais je t'ai sorti d'un tas de gravats et Je t'ai porté jusqu'ici sur mon dos. Alors Un petit merci serait tu bien. Tu comprends vu. pas, Lawan. Je. Tu es quoi J'ai. J'ai tué Véronica. Quoi Je l'ai tué. Et c'est pas tout. Je me transforme. J'ai vu le corps de Véronica. On aurait dit qu'un rapace l'avait déchiqueté. T'as pas pu... C'était moi. Les expériences de Waltz à l'hôpital. Il n'y avait rien sur Mia dans la base de données du G.R.U. Mais la drogue que, que Waltz nous donnait, elle a bien fonctionné sur moi. Waltz m'a dit que Mia était morte. Il faut que je parte. Je suis une menace si je reste ici. Pour vous tous. Et s'il t'avait menti, Mia est peut-être vivante. Et même si c'est pas le cas, t'as pas tué Veronica Hayden. C'était pas toi. Je répète, ce n'était pas toi. Si Waltz est responsable de cette transformation, on va l'obliger à y remédier. Compris Je vais t'aider. Comment Waltz a créé des inhibiteurs. Il doit savoir comment contrer leurs effets. Qu'est-ce que c'est Je sais pas. C'est sûrement encore un bâtiment qui s'effondre. Oh, mon Dieu. Le boucher. Il a fini ce qu'il avait commencé il y a 11 ans. C'est Waltz il s'est servi de la clé, c'est là que tout a commencé De est-ce que tu parles Dylan ne voulait pas que Walt ait la clé du GRE Il savait que la ville serait menacée Waltz a pris la clé à Veronica Et il s'est enfui On dirait qu'il veut s'en servir pour autre chose Tu vois maintenant Tu dois absolument les arrêter Lui et Williams Peu importe ce qui se passe Lawan Je contrôle pas la transformation À tout moment je pourrais Si tu sens qu'il se passe un truc tu te mets sous une lampe UV. Je ne les arrêterai pas toutes seules, Aiden. D'accord. D'accord, on y va. Voilà, ça c'est le Aiden que je connais. Frank conduit Juan et Matt à la forteresse. Il veut rencontrer le boucher. Quoi J'ai réagi pareil. Il dit que Williams l'a contacté après le bombardement et qu'il veut lui parler. Qu est ce que Frank a perdu la boule Voilà pourquoi je vais couvrir leurs petites fesses. Va au fichage. Tu pourras peut-être dissuader Franck de faire une connerie. Si ça marche pas, je serai pas loin. Aiden, personne ne doit savoir. Pour veronica n'oublie pas. Je sais que c'est pas toi qui as fait ça. Mais Jack, les pacificateurs, eux, ils s'en foutront. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils pourront pas. Oh, mon Dieu Franck Franck Franck, tu me reçois